Deuxième API.fr, qu'est-ce que c'est C'est un service sécurisé dédié aux patients et à son médecin qui permet à tous d'accéder à un très haut niveau d'expertise médicale en cas de problème de santé sérieux ou de situation médicale complexe. Donc concrètement, euh, on permet aux patients, idéalement sur recommandation de leur médecin, euh, de transférer leur dossier médical, euh, imagerie notamment IRM, euh, radio euh, comprise, euh, et un médecin euh, expert de leur pathologie analyse le dossier et leur donne un avis en moins de 7 jours sous forme de compte-rendu écrit. Et cet avis est... Euh, si le patient nous y autorise, transférer auprès de l'équipe médicale traitante.